Pas passer par ce chemin quand vous apportez le danger avec vous. Écoute, le pain est fou. Merci de l'avertissement, mais je vais prendre les risques. Alta étranger Que voulez-vous Et qui êtes-vous Quoi Vous ne me reconnaissez pas Je suis Xaldin Le mentaliste le plus célèbre de toute tonneria du continent voisin. Et mon compagnon ici présent est le Cid, le samouraï, le serviteur de l'empereur. Mais, mais le de pardon, monsieur Et qu'est-ce qui vous amène dans notre étrange comté mais pourquoi a il habillé si étrangement Le samouraï. C'est très simple, nous avons été volés durant la nuit et tout ce que, que j'ai pu trouver pour lui et ses vêtements affreux et bizarres. Prenez la route derrière moi, une servante vous servira. Nous n'avons pas réussi à trouver le village. L'argent était perdu, mais moi j'avais quelque chose à accomplir de mon côté. Vous pouvez une oui, en les pour pouvoir passer inaperçu. Je suis donc parti voilà. de mon côté. Je vais retrouver le gardien oh, monsieur, vos trois champignons de couronne. Merci pour ces champignons magiques, car ils vont me guérir la vie. Vous <coughs> <coughs> bah, oh, m'avez le... tué <coughs> J'ai quelque chose à vous blaguer, mon épée est votre. Ah ah C'est ça aussi, hein? C'est même pas de mon niveau. Oh, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin d'aide pour une. Je vous aiderai? J'ai quelque chose à t'échanger, mais je veux au moins de l'or ou des rubis. Ok. Ouais. Ok, merci à nous. <rire> Voici, j'ai dit comme tu. Quoi, quoi? Oh tu es déjà mortel. Oh non, allez, Mais. Allez toi. non. Adieu. Où est-ce qu'on est, qu est Bonne question. Quoi Je te suivais On peut être tous tromper <rire> Sans moi, on doit être proche du village. Peut-être deux ou deux ou trois jours de marche. Trois jours Eh okay. Allez, amène-toi, quoi perdu, même avec une carte, tu te perdrais. C'est mon subconscient ce père. pas mon intelligence. Mais quelle intelligence! Je vous ai je vous ai invadis. J'ai si tu vous verser qu'il pendant toutes ces années. Mais ça, je vous ai invadis de c'est pas moi qui ai reçu dans la gueule, hein? L'achat des débutants. D'après toi, qui c'est? Pas un ami, en tout cas. Ah non, sérieux, qui m'a foutu un tel con? Ouf, je l'ai échappé belle! Ok, ouais... Où est-ce que je suis encore rendu? Attends, là, là, là toi! C'est toi qui m'a poussé en plus, espèce de bruti! Ben, je t'avais pas vu, t'as arrêté de marcher sans Ben il y avait un portail devant moi, je voulais pas me plonger à tête la première! Ben non, je sais même pas où est-ce qu'on est! J'ai arrêté à tête la première! L'ennemi là! Je à je vous allez souffrir par mes spies! Nous verrons ça Astaire, reviens Merde. Il est où? Parle, ah, essayons! Il en fait au moins une heure qu'on cherche! C'est encore à cause de toi! Ton Toujours ma faute, faute, hein? Toujours! Ben, jamais ma faute de Samoa il est compétent! Jamais là pour Il est où, bordel? C'est encore perdu? Hum... Un maître des compétences. Il pourrait nous être utile pour le combat d'aspect. Hey, puis-je vous déranger dans votre euh, méditation Puis-je solliciter votre entraînement Tu oses me déranger pendant ma méditation et tu veux que je t'entraîne Pourquoi devrais-je faire ça J'ai du mal à l'admettre, mais je suis faible. La première étape d'un bon entraînement, c'est d'admettre qu'on est faible à la base. Alors, vous allez m'entraîner Avant, je dois tester ton niveau de capacité pour être sûr que tu à mon entraînement. Être douloureux, mais après ça, tu vas découvrir ton vrai potentiel. Tu as le niveau suffisant pour que je t'entraîne, mais prépare-toi à souffrir. Euh, mais j'ai deux amis aussi qui ont environ la même puissance. Ouais. Ok, on va les, on va les entraîner aussi. Pourrais-je t'emprunter ton épée euh, Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, la lame est très belle. Elle est bien aiguisée, mais non, elle n'est pas faite pour un samouraï. Je sais, c'est un don. Viens, on va aller les chercher.